L'assurance chez Talent, c'est une longue histoire puisque Talent intervient auprès des assureurs depuis une quinzaine d'années, depuis sa création en 2002. Actuellement, le secteur de l'assurance représente une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires chez Talent, avec une présence auprès d'une vingtaine de clients qui nous accordent leur confiance depuis de nombreuses années. Talent ambitionne une très forte croissance sur le secteur de l'assurance, à la fois au plan organique, avec une croissance sur l'ensemble de nos comptes existants et d'autres comptes, mais aussi des opérations de croissance externe sur ce secteur. Les clients de talent dans l'assurance sont à la fois des assureurs à capitaux privés, des groupes de protection sociale, des groupes mutualistes, des institutions de prévoyance, des grands courtiers, également pour des gestionnaires pour compte. Nous intervenons également auprès des gestionnaires d'actifs pour lesquels nous avons multiplié les projets ces dernières années. Les assureurs font appel à nous pour les accompagner sur leurs projets. Des projets de changement de système d'information bien sûr, mais pas que. Ils font également appel à nous pour des projets de changement d'organisation, des projets de changement de processus. Quand il s'agit d'intervenir sur les projets de système d'information, nous intervenons depuis le cadrage du projet jusqu'à la fin du projet, à la fois au plan fonctionnel et au plan technique. Aujourd'hui, l'un de nos clients fait appel à nous pour conduire l'un de ses programmes majeurs. Ce programme était en cours quand nous sommes arrivés. On nous a chargé de reprioriser les enjeux, redéfinir la trajectoire et le conduire. Un autre exemple consiste actuellement à accompagner notre client sur la mise en œuvre de tablettes pour ses commerciaux. Sur ce projet, nous sommes intervenus à la fois sur l'étape de réalisation, mais aussi jusqu'à la conduite du changement sur le terrain. Notre force, c'est l'ensemble de nos collaborateurs qui sont régulièrement formés au métier de l'assurance, aux problématiques rencontrées sur le terrain, mais également aux modifications de réglementation qui viennent impacter le secteur de l'assurance. À court terme, ce qui modifie le contexte des assureurs, c'est la réglementation, je viens d'en parler, la digitalisation qui modifie la relation client, le big data qui permet de mieux cibler les offres mais également d'en inventer de nouvelles et enfin la rationalisation des coûts qui reste une préoccupation majeure pour les assureurs. La BU assurance chez Talent, c'est un socle solide de compétences mais également d'importantes perspectives de développement.